Oratrice, oui, bonjour, merci beaucoup d'avoir rejoint cette session. Une session visant à améliorer l'impact au travers de mécanismes de retour et de responsabilité favorables aux enfants. Merci beaucoup. Paul, Rim, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je suis. RIM, je suis responsable responsabilité pour World Vision Syria. Tout d'abord, permettez-moi de vous parler un petit peu de World Vision Syria. World Vision Syria opère en Jordanie, en Syrie, en Turquie depuis 2011. Nous... Sommes multiprojets, multi-secteurs. On travaille dans la protection, la, les moyens de subsistance, etc. Nous mettons en place différents projets dans des camps, dans des zones rurales et urbaines. Nous, dans le cadre de la responsabilité, nous veillons à avoir tout d'abord des lignes directrices claires qui permettent Au personnel, à savoir quoi faire au niveau des, organisa des organisations. De cette façon, le personnel sait comment agir pour disposer de mécanismes de responsabilité. Nous, intégrons les pratiques de responsabilité dans le cycle de préparation des projets, dès le début du projet jusqu'à la fin des projets. Quand on parle de mécanisme de responsabilité, eh bien, on entend écouter les bénéficiaires, notamment les enfants, pour mettre en place des systèmes intégrés et avoir des mécanismes de responsabilité accessibles sur et euh, favorables aux enfants. Nous souhaitons aider au final les organisations à renforcer leur système de responsabilité. Au cours de notre présentation aujourd'hui, nous allons partager notre expérience en matière d'écoute des enfants au sein de World Vision Syria. Et nous allons aborder différents sujets, notamment les leçons apprises. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Laissez-moi commencer avec les bonnes pratiques. Il existe différentes bonnes pratiques, notamment les outils d'évaluation de la responsabilité personnalisée. Pour ce faire, on utilise différents outils de cartographie qui ont été développés par le Centre mondial de World Vision et nous les contextualisons en fonction de la situation. Nous utilisons ces outils pour parler aux enfants, pour les consulter, pour être sûr que nous les écoutons et pour pouvoir les consulter dans tous les domaines de la responsabilité pour leur donner, pour voir comment nous pouvons nous améliorer, pour savoir comment, euh, enfin, quels sont leurs besoins en matière d'information, la façon dont ils sont impliqués dans les décisions et la mise en œuvre de projets, euh, s'ils souhaitent nous se plaindre ou nous donner un retour, etc. Par ailleurs, sur la base des préférences des enfants, nous veillons à ce que des mécanismes de responsabilité soient disponibles et nous veillons à ce que ces mécanismes soient accessibles, sûrs et euh, respectueux de l'enfant. Ça, c'était la deuxième bonne pratique. Troisième bonne pratique, renforcer les capacités de notre personnel et du personnel externe. Pour, nous veillons systématiquement à avoir des systèmes de responsabilité efficaces en place et nous menons des évaluations de la responsabilité avec des partenaires euh, nous fournissons notamment des, des formations à la responsabilité au personnel interne et externe. Nous promouvons et plaidoyons en faveur de la responsabilité et nous recevons un soutien au niveau le plus élevé. Nous voulons veiller à ce que le personnel de World Vision considère la responsabilité comme une priorité et euh, nous aide justement à mettre en place ces mécanismes de responsabilité. Nous souhaitons les impliquer à ce, au niveau le plus élevé. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Ici, vous avez les bonnes pratiques en pratique. Et en fait, je me réjouis de partager avec vous ces success stories en Jordanie et au nord-ouest de la Syrie. Tout d'abord, la première étude de cas, protection des enfants dans un projet d'urgence. En Jordanie, nous avons mis en place des mécanismes de responsabilité pour les enfants de différentes tranches d'âge. Vous avez l'outil de cartographie, une photo d'une session avec des enfants où nous utilisons l'outil de cartographie. Au cours de cette évaluation, au final, nous demandons aux enfants et nous consultons les enfants pour savoir comment ils souhaitent recevoir des informations sur notre vision, le projet, les critères de sélection et euh, les mécanismes de responsabilité. Nous les consultons également pour savoir comment ils veulent se faire entendre, comment ils veulent fournir un retour, se plaindre, etc. Euh, donc un retour, il peut être positif, il peut être négatif, et on leur demande comment ils préféreraient être euh, consultés sur le projet. Sur la base de cette évaluation, nous tirons des conclusions Au niveau de la fourniture d'informations. Distribue des feuillets aux enfants s'ils le souhaitent. Et sur la base des retours positifs ou négatifs que nous recevons, eh bien, les enfants peuvent suggérer des façons d'être mieux consultés pour améliorer nos systèmes de responsabilité. Deuxième étude de cas sous le projet HPP, c'est un projet de protection des enfants au nord-ouest de la Syrie dans le cadre des activités. Euh, dans le cadre des activités menées, euh, les enfants souhaitaient être plus actifs, naître des acteurs de ces projets, et nous avons réfléchi à la façon de les inclure. Les enfants nous avaient fait des demandes spécifiques, notamment au niveau des critères de sélection pour euh, la sélection dans ce projet. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, ces suggestions, évidemment, nous les avons mises en œuvre. Parlons désormais de la volonté des partenaires à renforcer leur système de responsabilité. Au début du projet, l'équipe responsabilité a effectué une évaluation de responsabilité auprès de nos partenaires sur la base des conclusions de cette évaluation que nous avons fournie, nous avons fourni des formations en responsabilité à nos partenaires. Nous nous sommes concentrés sur leurs forces et faiblesses. Nous les aidons à développer leur système de responsabilité afin de les rendre les plus favorables possibles aux enfants. Nous les encourageons également à utiliser des outils favorables aux enfants. Ensuite, l'engagement des ONG internationales par rapport au système de responsabilité vis-à-vis -vis des populations touchées au quotidien. Nous fournissons au personnel de ces ONG internationales des formations pour veiller à concevoir des programmes de responsabilité qui... Euh, cible correctement les populations touchées, y compris les enfants. Troisième opportunité, la volonté de partager des connaissances, des bonnes pratiques et des enseignements appris entre travailleurs. Nous avons pour ce faire des réunions internes et externes, et les différents travailleurs parlent de leur... et échangent sur leurs expériences en matière de systèmes de responsabilité. Enfin, nous avons une plateforme de partage des expériences de World Vision Syrien. Nous partageons notre expérience des systèmes de responsabilité avec nos partenaires. Nous Mettant en place des systèmes de responsabilité en Jordanie, en Turquie et en Syrie, chaque pays a une culture différente, des conditions différentes, des partenaires différents, les équipes de responsabilité veillent systématiquement dans chaque pays à s'adapter, à contextualiser et à amender à améliorer nos systèmes de responsabilité en fonction des besoins de chaque partie prenante et des capacités de nos partenaires. Nous veillons systématiquement à renforcer les capacités de nos partenaires et nous les encourageons à se doter de systèmes flexibles pour les enfants et pour les autres euh, personnes affectées. Nous avons également un système de suivi qui est mis en place pour veiller à ce que nous répondions correctement aux besoins des populations dont nous nous occupons, notamment les enfants. Nous veillons par ce faire à ce que nos systèmes de responsabilité soient bien en place, et si ce n'est pas le cas, nous les améliorons. Nous avons également un indicateur qui nous permet de nous assurer que nous sommes sur la bonne voie en matière de responsabilité. Et cet indicateur, nous l'analysons de manière mensuelle. Voilà pour ce point. Je vous propose désormais de passer aux défis et aux recommandations. Avec Paul. Paul, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, Rim. Merci pour cette première partie de la présentation. Désormais, je vais vous présenter les défis et les recommandations que nous avons en matière de système de responsabilité. Concernant les défis, il existe plusieurs défis euh, auxquels nous avons été confrontés à l'heure de mettre en place des mécanismes de responsabilité axés sur les enfants. Tout d'abord, les limites budgétaires. Il y a bien évidemment des priorités dans toutes les organisations humanitaires. Il n'est pas toujours aisé de prioriser la responsabilité dans le cadre de ces budgets limités. Ce que je vous conseille de faire, c'est du plaidoyer sur les mécanismes de responsabilité. Vous devez sensibiliser les départements opérationnels, les dirigeants de programmes, etc. Et Grâce à ce plaidoyer, nous a, sommes parvenus à lever des fonds pour la mise en place de mécanismes de responsabilité. Ensuite, comme je le disais, évidemment, les organisations ont toutes leurs propres priorités et la responsabilité n'est pas toujours en haut de leur liste. Et depuis pas mal de temps, désormais, à travers de différents projets, nous rencontrons nos partenaires dans des réunions et autres lors de réunions interdépartementales également, des forums, des plateformes pour parler de responsabilité, pour les encourager à mettre en œuvre ces mécanismes de responsabilité. Parce que la première étape, c'est d'en faire une priorité et ensuite de le mettre en place. Nous échangeons donc avec nos partenaires lors de différentes réunions pour prioriser la responsabilité, la mettre en œuvre, et nous renforçons également leur capacité en matière de responsabilité. Par ailleurs, nous partageons autant d'informations que possible en la matière. Dans le cadre de nos programmes, Nous présentons les mécanismes de responsabilité aux responsables de programmes et nous présentons à l'équipe de direction des programmes différentes solutions pour la mise en place de mécanismes de responsabilité. Et par ce, de, euh, ce, faisant, ce faisant, nous sommes parvenus à accomplir des avancées. Autre difficulté, la mise en œuvre des mécanismes de la responsabilité au travers de nos partenaires sans augmenter euh, leur charges charges budgétaires, charges de travail, etc. Au niveau de World Vision Syria, la plupart de nos projets se font avec des partenaires. Nos partenaires se rendent compte de l'importance de la responsabilité. et s'engagent à mettre en œuvre des mécanismes de responsabilité, surtout pour les enfants, au vu du contexte, de leurs besoins, etc. Ce n'est pas toujours aisé, surtout en Syrie, mais systématiquement, nous tentons de mettre en place différents partenaires, euh, différents Programmes pour engager nos partenaires. Donc, systématiquement, on travaille avec les niveaux de direction des programmes les plus élevés. Ensuite, nous avons des défis en matière d'accès limité à certaines régions, notamment dans le nord-ouest de la Syrie. Dans cette région, nous avons plusieurs programmes mis en place, mais il devient difficile d'atteindre certains des bénéficiaires en raison de la situation sécuritaire de la région. Effectivement, les équipes sécurité nous conseillent parfois de ne pas nous déplacer. Nous avons donc un accès limité à ces endroits. Certaines de nos équipes ne peuvent, et certaines des personnes du coup que nous aidons n'ont pas la possibilité d'accéder à nos services. Cependant, ce que nous essayons de faire, c'est de continuer à travailler avec nos partenaires qui, dans certains cas, parviennent tout de même à, à atteindre les bénéficiaires. Et enfin, les capacités limitées de mise en place d'activités, de responsabilité euh, favorables aux enfants. Ce type de... Ce type, ou plutôt nos, nos capacités sont parfois limitées pour mettre en place de telles activités. Ce concept de responsabilité est encore récent pour beaucoup dans la région. Le contexte est nouveau. Alors imaginez ces mécanismes axés sur les enfants. Donc les mécanismes de responsabilité, c'est déjà quelque chose de nouveau dans la région. Alors les mécanismes de responsabilité axés sur les enfants, c'est encore plus nouveau. Encore une fois, pour relever ces défis, nous utilisons nos connaissances, notre expérience pour tenter de renforcer les capacités de nos partenaires. Voilà les défis que nous rencontrons maintenant. Intéressons-nous à la diapositive suivante. Alors, Est-ce que vous pouvez rapidement conclure, s'il vous plaît D'accord. Euh, prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, euh, par rapport à ce que nous avons partagé jusque-là, voilà donc euh, les recommandations que nous proposons. Premièrement, c'est sur euh, l'allocation budgétaire. Euh, nous recommandons que toutes les parties prenantes, euh, les organisations puissent faire... Euh, beaucoup d'activités de, de plaidoyer autant que possible pour donc euh, faire une levée de fonds pour, les, pour euh, la responsabilité et aussi euh, sur le renforcement de capacité des partenaires que nous pouvons faire euh, au travers donc euh, de l'organisation des euh, évaluations euh, sur euh, les aspects de responsabilité au niveau des partenaires euh, en utilisant donc un plan de renforcement de capacité et mettre en œuvre ce plan et nous recommandons euh, le, la troisième recommandation, donc, c'est sur la formation euh, sur euh, la responsabilité et les sessions euh, de rafraîchissement de mémoire. Et euh, donc, euh, il faudrait euh, des formations, c'est très important. Nous en avons vraiment besoin pour mettre en œuvre euh, une, un plaidoyer pour la responsabilité. Et en dernier lieu, nous avons besoin surtout euh, dans euh, la réponse euh, nous devons avoir un retour entre les agences sur ce mécanisme, et je crois aussi que si c'est existant mais ce n'est pas actif, nous, devons, nous avons besoin d'avoir une plateforme pour, parta pour partager donc tous les retours et voilà donc des recommandations. Et nous aimerions aussi parler sur ce que nous devons améliorer dans la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, il y, a, il y a beaucoup de choses que nous devons améliorer, mais nous avons simplement donc relevé ces deux sur la priorisation des bailleurs de fonds dans l'appui de la participation des enfants. Et je crois que les acteurs au sein des ONG doivent travailler donc pour améliorer la responsabilité, surtout autour de la question de la participation des enfants. Les bailleurs de fonds, nous pensons qu'ils doivent faire un peu plus selon notre expérience. Lorsque nous recevons donc euh, le retour euh, sur euh, le, les budgets, les budgets, il n'y a pas beaucoup d'action sur la responsabilité. Alors nous aimerions voir les bailleurs de fonds faire un peu plus de priorité là-dessus. Et en dernier lieu, nous avons besoin d'améliorer et de renforcer la coordination ainsi que la collaboration au niveau de tous les bailleurs de fonds que ce soit les bailleurs de fonds les agences du gouvernement ainsi que les organisations qui, qui travaillent dans le secteur humanitaire pour améliorer et renforcer et prioriser la responsabilité et surtout sur la protection de l'enfant et en dernier lieu nous tous toutes les organisations ainsi que les individus les gouvernements, nous devons être donc, nous devons délibérer autant que faire se peut sur la responsabilité. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, Paul. C'est vraiment une présentation exhaustive et tous vos messages donc sur la responsabilité. Nous pourrons encore en parler dans notre discussion de panel et si vous avez des questions, veuillez les poser dans la boîte conversation. Je vais vous présenter notre prochain présentateur, Alain, qui va parler donc sur des systèmes de sécurité, des systèmes de sauvegarde. Donc, Alors, à vous la parole. Merci, j'aimerais remercier mes collègues aussi. Ils ont introduit certains des points clés que je voulais aussi couvrir dans ma présentation. Je suis donc une spécialiste dans la, sur la protection de l'enfant et mon, ma collègue Kuteba n'a pas pu se joindre à nous. On voulait donc partager une, cette présentation. Euh, sur euh, le programme d'éducation en Syrie que nous avons mis en œuvre dans les écoles, sur l'amélioration des systèmes de protection afin d'améliorer la responsabilité et euh, pour réduire donc les incidents dans les écoles, euh, les incidents dans les écoles primaires en Syrie. Et il y a aussi euh, les points donc euh, des points de durabilité que nous allons aborder dans ce contexte. On aimerait d'abord euh, voir comment euh, donc euh, les systèmes de protection vont améliorer la responsabilité des enfants euh, dans les écoles. Nous allons nous euh, quand le programme euh, est vraiment un programme euh, qui est exhaustif et j'aimerais euh, euh, relever que comment les mécanismes qui euh, sont appropriés aux enfants euh, améliore les programmes et comment nous avons mis en œuvre ce programme dans ce contexte euh, conflictuel que connaît la Syrie. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, euh, mes amis ont déjà introduit euh, certains points. Donc, euh, sur la Syrie, euh, et j'aimerais aussi euh, entendre de vos expériences dans ce travail de système de protection dans les écoles. Si vous pouvez donc utiliser le lien Manti euh, qui vous est. Euh, qui vous a été donné pour nous faire part de votre expérience de travail. Qu'est-ce que vous pensez être important? Pourquoi pensez-vous que c'est important dans ces systèmes de protection dans les écoles? Alors, euh, le lien euh, de Manti euh, se trouve donc dans la boîte de conversation, la boîte de chat. Et euh, si on peut partager l'écran euh, afin que nous puissions voir euh, les points sur lesquels nous avons réfléchi. Si euh, vous pensez donc que euh, les systèmes de responsabilité euh, sont la protection euh, euh, des, des, dans les écoles, vous pouvez donc euh, partager euh, vos expériences. Pourquoi pensez-vous que c'est important d'établir des programmes de protection dans les écoles? Nous avons quelques réponses. En termes de confidentialité, euh, c'est très important euh, pour notre euh, programme de responsabilité, et, euh, et aussi donc euh, nous, aussi pour euh, empêcher l'exploitation des enfants euh, et aussi pour euh, responsabiliser les enseignants pour euh, la protection des enfants. Alors, si nous pouvons donc euh, rentrer dans notre présentation avec nos diapositives, je vais vous montrer euh, ce sur quoi nous avons travaillé donc, euh, pour créer des, euh, des environnements euh, sécurisés pour les enfants. Alors, euh, dans le, la Syrie euh, du Nord-Ouest, nous avons donc euh, eu des problèmes de sécurité. Et il fallait des procédures et des politiques de protection parce que c'était ça qui manquait. Alors, nous avons travaillé donc dans ce contexte où il y avait des conflits et la protection des enfants est un nouveau principe que nous avons introduit dans le début du travail des ONG en 2012 et en Syrie, c'est plus en 2016. Et il y avait euh, donc des cas de violence, euh, surtout euh, dans les maisons, mais aussi euh, dans les écoles. Et euh, il fallait donc résoudre ce problème parce que c'était un problème qui était euh, très euh, difficile. Les enfants ont été euh, euh, bah, blessés mentalement. Euh, ont été affectés mentalement par la violence et la pauvreté. Ça les a poussés à l'abandon scolaire à la Syrie, en Syrie, au nord, du, au nord ouest de la Syrie. Nous avons travaillé avec euh, euh, des directeurs d'éducation. C'est vrai que ce n'est pas reconnu comme une structure reconnue par la communauté internationale, ni les communautés. Euh, euh, donc, euh, mais il fallait euh, voir pouvoir contrôler les écoles et contrôler euh, comment ils fonctionnent. On a donc introduit ce système. J'aimerais plus me focaliser euh, donc euh, sur l'approche euh, que nous avons utilisé. Nous pouvons donc aller à la prochaine diapositive. Nous avons donc euh, eu une intervention euh, euh, que nous avons une intervention sur euh, une intervention de prévention dans dans la Syrie du Nord-Ouest et on a au niveau déjà de la mise en œuvre euh, du suivi de ces euh, systèmes de protection, nous avons mené donc euh, et nous avons euh, donc fait des affiches. Euh, pour créer donc, plus de compréhension. Nous avons ensuite demandé aux enfants dans nos discussions de, dans nos discussions de groupe, on leur a demandé quels genres de comportements sont acceptables ou pas pour eux, des, des comportements des, professeurs, des enseignants qui leur sont acceptables ou pas, et comment est-ce qu'ils voudraient, comment est-ce qu'ils aimeraient faire le rapport de ces incidents, et le mécanisme a été conçu autour de la participation de l'enfant. Et ensuite, nous avons aussi identifié certains enfants qui ont été des représentants euh, de leur père. Nous avons essayé de balancer. Euh, pour avoir, on a essayé d'avoir des garçons ainsi que des filles euh, et aussi dans les communautés euh, on a aussi inclus donc euh, les enfants qui ont des euh, déficiences mentales et parmi ces enfants euh, pour euh, donc euh, créer une représentation euh, équilibrée. Et euh, nous avons aussi euh, mené euh, des discussions de groupe avec les parents pour voir euh, comment est-ce que euh, ça, va, ça allait marcher euh, et euh, de la façon la plus confortable pour eux, pour euh, donc euh, et maintenir la participation des enfants. Et ce mécanisme, donc, euh, on a évalué si c'était euh, euh, faisable ou pas. On a posé la question aux enfants, comment ils mesuraient euh, ce système, est-ce que ça marche ou pas Comment est-ce que euh, est qu'ils utilisent ce mécanisme et qu'est-ce qu'on peut changer? Nous avons aussi mesuré les facteurs clés pour inclure euh, des processus de protection tels que j'ai mentionné. Nous avons considéré les défis clés euh, à pouvoir considérer à pouvoir, euh, que nous devions considérer pour établir donc, ces systèmes de protection. Et on a aussi euh, émis des suggestions pour contourner ces défis et euh, pour donc euh, diminuer ce taux d'abondance scolaire. Nous avons donc pris cela en compte lorsque nous nous avons mesuré les défis. Euh, et nous avons aussi donc euh, aim, euh, nous avons donc aussi encouragé les filles à pouvoir y participer et pour essayer de comprendre qu'elle était la cause du taux d'abandon. Et ensuite, on a vu que le taux d'abandon scolaire des garçons était plus élevé. On a essayé de voir maintenant quels sont les facteurs clés qui ont eu de l'impact. Et donc, comment créer des environnements sécurisés dans les écoles. Prochaine diapositive. Pour la plupart d'enfants euh, syriens, la violence, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui font face au quotidien. Et euh, il faudrait donc, autant que faire se peut, identifier des personnes qui pouvaient donc euh, euh, nous alarmer en cas de ces incidents. On a donc formé des des enseignants dans les écoles ainsi que les parents. Et aussi, on a analysé donc les enfants qui étaient traumatisés. On les a referés à notre système afin qu'ils puissent avoir l'appui nécessaire. Nous avons conçu la vision de, ainsi que le but de toutes les interventions avec les enfants. Et les enfants étaient donc au centre de notre intervention et on a aussi fait des enfants, des participants de cette intervention. Alors, les enfants faisaient partie de l'identification lorsque nous avons introduit certains des programmes d'appui par les pères parmi les enfants. Par exemple, euh, euh, avec Save the Children, euh, avec un programme qui, euh, qui est nommé « J'appuie mes amis ». Alors, les enfants peuvent identifier et euh, faire le rapport des enfants qui ont besoin de cet appui, cette intervention. Et nous avons travaillé avec les enseignants et les, les enfants, ainsi qu'avec euh, la direction. Euh, et lorsque nous avons introduit cette approche, donc euh, pour qu'il y ait euh, une forte participation des enfants, comme je l'ai dit, il y avait des représentants parmi les enfants et c'était comme des conseillers parmi les enfants et les enfants pouvaient donc participer parce que qu'ils euh, pouvaient donc euh, parler à leur père dans les écoles. Et c'est un concept donc qui a fait que les enfants participent et communiquent leurs, leurs inquiétudes aux, aux employés donc à l'école et l'école. Euh, et ainsi que leurs employés pouvaient y répondre à leurs problèmes ou préoccupations euh, par rapport donc à ce que les enfants ont euh, en communiqué. Alors, euh, à cause du temps, euh, je pense qu'on peut aller à la prochaine diapositive et nous pouvons vous introduire donc euh, ce lien Menti. Et, euh, donc, quels sont les défis que vous, que, ou les problèmes que vous avez rencontrés dans la mise en œuvre des systèmes de protection Si vous avez en tête certains défis dans vos contextes par rapport à, à ces uh, interventions de protection, on peut partager. Uh, et on, je pourrais aussi donc uh, poster uh, cela uh, au niveau uh, de. Donc, est-ce que vous pouvez nous partager? J'aimerais donc inclure cela dans notre contexte, tous défis ou limites que vous avez rencontrés dans, dans ces systèmes de protection dans vos contextes. Faites-nous savoir, partagez avec nous les défis et les limites que vous avez rencontré dans votre contexte, dans le cadre de ces programmes de protection, utilisez vos propres mots. Si vous voulez, vous pouvez juste mentionner un seul mot qui peut nous amener à ces défis et peut-être que vous avez certains défis qui sont similaires à ceux auxquels nous avons fait face dans la mise en œuvre de ces systèmes les limites budgétaires euh, euh, pour mettre en œuvre, donc ainsi aussi euh, que les partenaires de mise en œuvre. Et il n'y avait pas d'équilibre en termes de euh, pouvoir et aussi les différents rapports des euh, problèmes de protection auxquels nous avons fait face. Et nous avons résolu euh, certains de ces problèmes dans des différents niveaux d'intervention dans les écoles avec lesquelles nous avons travaillé. Nous avons euh, des écoles, on, dans les écoles, on avait les enseignants ainsi que les directeurs et les enfants. Avec les directeurs, nous avons travaillé avec eux pour mettre en œuvre donc un système de un système donc de responsabilité et ceci nous a conduit ceci nous a conduit donc à cette initiative qui avait besoin de budget. Et toutefois, ceci nous a amené aussi, à, ceci a amené à changer la structure aussi de ces directeurs, alors leur, la leur position donc souvent dans les écoles Enfin, ils ont même mis, ils ont même nommé des euh, agents euh, pour travailler dans ce secteur de, dans, pour la protection des enfants. Et il y avait aussi un comité euh, pour euh, à ce sujet. Et euh, ceci donc euh, servait à expliquer aux enfants euh, comment. Ils pouvaient augmenter leur participation dans ces mécanismes. Ceci nous a conduit à ouvrir, à, à, à, donc, à mettre sur pied des mécanismes de reportage, des mécanismes qui sont appropriés aux enfants, même à ceux qui ont des handicaps, les enfants qui ne pouvaient ni lire ni écrire aussi, étaient prises en compte dans ces mécanismes parce que nous leur avons offert plusieurs façons à pouvoir faire le rapport des incidents. On avait des téléphones et autres, des systèmes de référence, plusieurs systèmes de référence. Ils avaient l'officier de protection à l'école auprès de qui ils pouvaient donc partir pour émettre leur... Euh, préoccupations. Nous avons aussi accommodé euh, les handicaps des enfants euh, à ce euh, processus. Nous avons donc euh, considéré euh, tous les moyens possibles afin de faire participer tous les enfants ainsi que leurs parents. Et euh, des suggestions euh, aussi, donc, euh, exprimées dans nos groupes, euh, dans nos discussions de groupe. Et. Euh, de nos focus groups, c'était donc, euh, euh, il y avait des défis euh, dans ce programme, on travaille dans ce programme depuis cinq ans et maintenant nous voyons euh, des euh, résultats positifs euh, de cette mise en œuvre, comme je l'ai dit, nous avons euh, ce programme qui est vraiment exhaustif et maintenant, Il y a vraiment euh, donc de l'espoir euh, et, euh, c et euh, les parents euh, voient leurs enfants être vraiment euh, plus euh, protégés. Si nous pouvons donc euh, quitter ces diapositives, je vais maintenant vous partager comment nous avons surmonté ces différents défis et comment nous avons euh, euh, euh, répondu. Donc, euh, nous y avons répondu. Comme je l'ai dit, nos stratégies était euh, exhaustive, les enfants euh, pouvaient euh, s'exprimer euh, librement. Nous avons été capables de répondre euh, aux enfants euh, à temps et comme je l'ai dit, nous enseignons aux enfants comment reconnaître les différents types d'abus et comment, euh, les, euh, comment les rapporter. Et, euh, et cela dépend beaucoup sur la façon de pouvoir donc euh, euh, de pouvoir donc euh, transmettre leur message et nous euh, tenons compte de la confidentialité et aussi nous les assistons. Certains des résultats que les professeurs euh, on, euh, on, un des résultats, c'est que les professeurs ont eu un code de conduite. Les enfants ont développé un code de conduite euh, approprié aux enfants dans les classes. Nous avons aussi euh, 4300 classes qui sont représentées, qui ont des représentants. Des enfants, euh, on a 82 000 enfants qui ont été évalués, donc... Euh, qui ont été mis sous évaluation par ce programme et leur bien-être s'est amélioré. Il y a 76 d'entre eux qui ont changé et 98 sont en pleine résilience et, 80, et 186 enfants. Euh, qui avaient euh, abandonné euh, euh, leur scolarité ont été remis dans le système scolaire. On peut en discuter un peu plus pendant notre session de questions et réponses, Nous pourrons partager nos résultats. Mais ce que j'aimerais que vous reteniez de ce programme, c'est que vous puissiez prendre des actions euh, pour que les écoles soient un environnement, euh, de, euh, un environnement sécurisé pour les enfants. Alors maintenant, je crois que je vais vous donner la parole. Merci beaucoup et merci d'avoir partagé donc uh, ce système de responsabilité uh, du nord, de Syrie, du Nord-Ouest.